Bon Dieu bénit, quittez bon Dieu bénit, quittez, bon Dieu bénit. Bon mmh. mmh. Amen Alléluia Amen, Amen Gloire à Jésus Yes, motivez-les, motivez-les motive mettez toi sous ça, mets-toi sous ça, mets-toi sous ça On nous dit le sang de Jésus-Bib Le sang de Jésus-Bib Annoncez, annoncez, Yes Amen. Mm Gloire à Jésus Que d'adoration -hmm. bon Dieu béni Moulinien mm au -hmm. bon mm Dieu -hmm. béni mm Amen. -hmm. Oui Miséricorde Son d'âme Ableu Dieu, petit, t'a pardonné donné, absous, absous de si grand coupable. Et ma paix, j'ai Jésus, Jésus, je viens. Jésus je, viens. Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens, aïe, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps, longtemps, longtemps, j'ai loin de sa femme. Ah, si. Oh. Vos questions, ah, que son seigou Oui fermer mon cœur fermer mon cœur à sa gloire, gloire. Amen Merci. Oui blessé C'est le Seigneur En tout Jésus je viens Amen. Je viens à toi tel que je suis tel que Amen à nous je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Amen. je viens à toi, quel que je suis, oh Jésus, oh, Jésus, la toi je sais. Je veux être libéré, je veux être libéré de tout péché, de tout péché qui t'observe. Que je suis je viens, à toi, je je viens à je viens je viens à toi, je je viens à je viens à toi, je viens à toi, es que, je à toi. Es que je suis, je viens à toi. Dis ça. Je, je viens, viens, à toi. Je, suis, je viens, je viens. Je Je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Amen. Oh, tel es que, que Jésus. Je je prends-moi, prends-moi. Moi, moi, moi. Oui, je, suis, je viens. Je, suis, je viens. Je viens, je viens. Je viens à toi. Tel es que je suis. Je suis, oh, je viens à toi, Jésus, je viens, si je viens, Amen, je viens à toi, tel que je suis, oh Jésus, je, je viens, Jésus, je, je viens, oui, je viens. Que je suis, que je suis. oh papa, je, je viens, viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Amen, je, je viens, viens à toi, quel que je, je suis, je Jésus, viens. Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens que je suis, Et que je suis, amen, yes, je viens à toi. Jésus, je, je, je viens, je viens, yes. Je, je viens à toi, amen. Fais que je, je suis, oh. amen. Oh. amen. Yes. Alors descend sous genoux, descends sous genoux, descends sous genoux, amen nous la l'approcher devant le trône. On va dire, Seigneur, t'as pris, recevoir, recevoir, recevoir. Parce qu'on sent si on parle de présence, il n'y a pas rien. On sentit chaque péché capote peut aller sous pas dans de présence. Nous pas nous nous a allé, si nous vient nous, nous remettre, remettre la vie au matin. Sans pas cacher rien. On va profiter, confesser toute faute, tout manquement. Mais seulement, dis nous pas besoin au sein de au nom du sang versé de Jésus. dis nous recevoir en la présence climatère, au nom de Jésus, avec Sœur Esther, Christophe, à la gloire de Dieu, dans la prière. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouris dans nos besoins. Dieu de toutes les grâces, l'immortel invisible, la rose des Sarol, le lit des vallées, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Matin, oh Dieu, nous approchons devant ton trône, grâce au Seigneur. Nous venons descendre chapeau, nous bien, bas dans pied. Nous venons implorer faveur, grandeur, miséricorde, amour incommensurable, Seigneur Dieu. Nous venons devant ton rône, matin, oh Seigneur, pour nous battre gloire, honneur, louange, remerciement. Adoration, exaltation, magnificence, autorité au nom de Jésus. Matin, Seigneur, nous nous bien, bas, au Dieu, pour nous demander au pardon, pardon pour péché, nous y'a, pardon pour manquement, nous y'a, pardon pour ignorance, nous pou nou y'a, Seigneur Dieu. Nous commettons pile bagaille qui pas bon devant trône, Seigneur Dieu. Mais Matin, nous venons, Seigneur, pour nous venir pleurer grandeur, pour nous venir pleurer fidélité, pour nous venir demander au pardon, Seigneur Dieu, pour nous demander faire nos grâce, nous dire disons merci, Seigneur. dès que matin, on fait nous grâce. Ou acceptez nous dans sainte temps. Ou quittez nous entrer. Malgré nous faire un pile bagaille qui pas bon. Malgré nous pas digne. Malgré nous pas agir, Seigneur Dieu. Mais on fait nous faveur. Pour nous approcher devant le trône, Seigneur Dieu. Pour nous demander au pardon. Et on dit nos paroles Seigneur Dieu. Même si péché nous était rouge comme camoisie Gardez depuis nous reconnaître péché nous où tout prêt pour pardonner nous, Seigneur Dieu. Où tout prêt pour empêcher péché nous au blanc comme la neige. Eh bien, maintenant, Seigneur Dieu, nous venons devant ton grâce, au Père d'amour. Nous venons demander, s'il vous plaît, au Dieu, où va passer dans la rue, nous? Où va passer dans l'esprit, nous? Où va passer dans le cœur, nous, Père d'amour? Cœur, Seigneur Dieu, qui c'est un abîme, qui cache tout mauvais bagaille, qui palpite à chaque seconde des mauvaises pensées, Seigneur. De mauvais comportements au oh dieu gardez cœur seigneur dieu qui charger fatra la dans nos dieu et de nous venir devant présence au matin pour lavage pression dans la vie nous pour étirer tout péché qui cachent dans nous oh, seigneur dieu nous venir blai nous devant au oh matin oh. pour faire nous grâce seigneur dieu pour donner que nous seigneur oh matin oh. nous péché contre nous même nous faire pile bagaille qui mal devant dieu oh. Si vous avez gardé, nous matin, Seigneur Dieu, ou pas à un regard vers nous-mêmes. Mais s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Matin, nous venons renoncer avec tout ça que nous faisons qui pas bon au dieu nous venons demander s'il vous plaît papa chéri Où va passer dans toute région dans la vie nous seigneur dieu Où va faire nettoyage Où va faire lavage à pression puisque c'est docteur nous matin au dieu et bien, nous venir devant trône seigneur dieu regardez nous venir chaque grain monde qui l'a au dieu nous chaque maladie différent mais puisque c'est docteur par excellence ou qu'a guéri pour nous ou habitué fait ça ou qu'a passé dans l'esprit nous ou habitué fait ça ou qu'a passé dans subconscient nous ou toujours fait ça de s'il vous plaît dieu de grâce dieu de bonté dieu de miséricorde passe dans la vie nous matin oh dieu passe dans l'esprit nous matin oh dieu s'il vous plaît les justes juges l'agneau immolé Fais-nous grâce, Seigneur. T'as décrit, nous, Seigneur Dieu. Gardez, Seigneur. Péchez-nous tellement grand devant. Péchez-nous tellement large devant. Nous pas énumérer, Mais s'il vous plaît, Seigneur, nous connaissons depuis ce ou même qui passait ou à passer avec Ajax, ou Seigneur Dieu. Spirituellement pas là pour retirer toute vieille couote des moments Pour retirer oh Dieu toutes ces pour pendant dans nous, Seigneur Dieu, pour retirer toute tra les monde pour passer dans notre pour passer, Seigneur Dieu, dans notre Dieu spirituel, nous, s'il vous plaît, pour nettoyage pour nous matin, acceptez-nous notre nous, nous présence ce matin, Seigneur, fais-nous grâce, s'il vous plaît, matin, Père de gloire, chaque monde capte de nous, Seigneur Dieu, à travers la radio, éternel notre Dieu, t'es forêts Seigneur Dieu, pris s'il vous plaît, on va fonder voyage, pour le Seigneur Dieu. Où va déverser grâce en nous pour qu'il descende avec toute fatra, qui pour descendre avec tout microbe, qui pour descend avec toute ignorance qui dans la vie nous Seigneur Dieu. T'as s'il vous plaît au Dieu de gloire, Passez souple vous dans la vie nous, passe dans cœur nous, passe dans bouche nous Seigneur Dieu, Passez dans la langue nous père de gloire à chaque fois, nous parler de ne pas nous dit ça ne pas ta dit passe nak pensez nous faut nettoyage pour nous non s'ouple papa visitez chaque monde qui en cette la terre s'il vous plaît guéris nous guéris l'esprit nous qui fuit tiré faut dans la vie nous seigneur nous côté sous matin en seigneur nous côté sous fidélité nous côté sous capacité nous côté sous amour pris s'il vous plaît au dieu fais nous grâce fais nous Pareil, s'il vous plaît, papa. T'en prie, visitez-nous matins, visiter chaque matin. visiter chaque pensée matin, Nettoyez-nous souple. Afin que, Père d'amour, gardez pour péché nous. Pas dégager une odeur nausée abonde, Mais chaque cantique, chaque prière que nous faisons devant de ton trône, pour arriver devant Dieu, comme un parfum de bonne odeur. T'en prie, s'il vous plaît. On va ajouter tout ça que nous pas dit. Et on va retirer tout ça que nous n'avons pas dit. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne prier pas en qualité de monde qui bon, juste ni digne. Mais au nom de Jésus, nous prions au matin. Visitez-nous, souples. Au nom de Jésus et au nom de Jésus. Amen. Ou même qui t'a fait prier ça, nous dit au nom, au, nom au nom de Jésus. Amen. Ou même, bah nom, bah nom. Ou même qui t'a fait prier ça, nous dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre Amen Venez avec allégresse en sa présence Sachez que l'éternel est Dieu C'est lui qui nous a fait Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Amen Avec des louanges dans ses... Amen Gloire à Dieu, gloire à Dieu Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération Poussez vers l'éternel Des cris de joie Habitants de la terre Servez l'éternel avec joie Venez avec allégresse en sa présence Sachez que l'éternel est Dieu C'est lui, Amen Et nous lui appartenons Nous sommes son peuple Et le troupeau de son parturage Gloire à Dieu, gloire à Dieu Avec des cantiques, célébrez-le Bénissez son nom Amen. Yes. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. mon Est-ce qu'on est qu sous ciel Est-ce qu'on est toujours qu sous ciel Est-ce qu'on est toujours qu sous ciel Parce que ça c'est un entraînement entraînement à faire pour le ciel. La a entraîné pour l'adorer en dans, dans le ciel. 60 français sont d'espérance. Mon cœur joyeux. Amen. Bon Dieu béni, monsieur le ministre. Yes. Gloire à Jésus. Yes. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, ceci va voir mon rédentaire. Dernier côté avec les grands. Un pauvre humain, ferme et pécheur. En toi seul est, ma confiance, en toi seul est, tout mon vauteur. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, célèbre à toi, mon résonateur, dernier Humeur, à toi. En toi seul est ma confiance, en toi seul est le jour je vois, Je veux que chaque soir, pour mon beau père du prépare parle, en yes. je vois ainsi, venir le terme de mon voyage en vivre, et je veuillez vivre, de, vie, de fermes, sur moi, sur la tombe, se ferme, j'en cela, tu Sur moi, tu cela, tombe, se ferme, j'en je ne sais pas le jour où je verrai mon roi Mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure La lumière veut dans les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi Je sais ce que dire Ce sera la gloire pour moi Amen Ce sera la gloire pour moi la lumière est oui, bien la à des ce, ce sera la gloire pour pouvoir. Je le sais, je ne sais que ce seront les chants bien heureux. Mais Mais je sais que ma oh au secotit. Amen, bientôt, bientôt Bientôt, j'adore et comme eux. bientôt Bientôt, j'adore et ah, comme eux. Oui, bientôt. Bientôt, j'adore et comme eux. Mais je sais, mais je sais que joignons, oui, maman. Bientôt Bientôt, j'adore et comme eux. Oui, bientôt, bientôt, j'adore et comme eux. Je sais que joignez au Saint-Anti. Pas bouquet, pas Bientôt j'adore Oui, oh bientôt, Bientôt bien j'adore et Bientôt bien j'adorerai bien bien bien mais, mais je sais que joignez-moi au Saint-Anti. Mon Oui, mon Bientôt j'adorerai comme Bientôt et Mais je sais Je dois y en avoir au voix qu'en s'il Bientôt et Bientôt j'adorerai comme Oui bientôt Bientôt j'adorerai comme eux Bientôt Mais je sais Qui ne sais pas, je qui sais pas, je ne sais pas, je compte sais Qui je ne sais pas, je ne je Amen, Amen. La balou, pour Non, moi, pas qu'à, moi, pas à expliquer, j'en parle, c'est la Moi, comme elle est moi, pas bien à qui on ma Seigneur ne vas il y a son ira je veux contre donner, Oh ciel va l'ouvrir pour moi Oh ciel va l'ouvrir pour moi A qui en Je c'est Jésus va dire moi Fais mes yeux, fais mes yeux Fais mes yeux, pense à ce moment, ça. pense à ce ciel ou non Amen, Amen, Amen Jésus dit Amen Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Amen Il dit m'brâle Amen, Bral préparé en place Amen Tenez son hôteur, dis non J'ou qu'il est, sans de l'eau pas les dangers, jusqu'il est, voilà doré, sans l'eau pas coulée danger, jusqu'il est, voilà doré, sans tant, couler tant. jusqu'il est, jusqu'il est, jusqu'il est, jusqu'il est, jusqu'il est. Yes! Ça yes. mon campé pour faire prier ça. On nous campé, on nous campé. On va le campé, on va le dire le Seigneur. Même Jean, nos une de football. Séance d'entraînement, c'est pour permettre à ce que les gens qui doit être titulaires, Amen, pour jouer dans le match. Yos. Et nous connaissons, Amen, la rencontre du Seigneur, son grand match. Son, amen, l'adoration du ciel, son grand match. Donc, ici, on va entraîner. On va dire, Seigneur, on va venir d'accord entraîner pour prendre bon. Est-ce que là? De vous prendre bon, on va Est-ce que là? Débou prend prendre bon, ou va arrêter. On va adorer là pour dans le trône. Est-ce que là? On va dire, on adorer là dans le trône. Donc, on va dire, Seigneur, tant pis. Advienne que pourra. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la tension, ciel pour nous. Est-ce que là, Est-ce que là Et puis, -ce là? Tout ça va. Tout ça qui empêche dans le ciel de débrancher Quel que soit. J'en sais. Ou grand goût, ou grand-argent. Amen. Ou, ou riche, ou pauvre, ma connaît. Ciel pour nous. Au nom de Jésus. Levez-vous avec ce polychantal à, à la gloire de Dieu. Amen. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Pas qu'il y a une croix Levez-vous, levez-vous. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de les témoignages, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu Père Saint, Dieu fort et grand, l'immortel invisible, l'agneau de Dieu, nous des devant. Nous couper devant trop, nous, Majesté Divine, nous venons des devant, Père de Gloire. Nous venons merci pour la grandeur pour la fidélité. Merci pour l'amour qui te fort nous Jésus-Christ. Nous venons vous Jésus en merci en pile. Merci en pile sauveur. nous, rédempter nous, mettre nous Seigneur nous. Nous venons vous merci. Est-ce que tu as trop nous et tu te jusqu'à la mort même. La mort même de la croix pour te sauver nous. ou te descendes, ou ta fait non pas bête pour te sauver nous aujourd'hui. Pour nous-mêmes, pour nous te là, pour nous chanter, pour nous louer, pour nous adorer au Seigneur. Nous vîn devant, Père de gloire, dans le temps de la fin, ça. Nous vîn devant, dans le moment difficile, ça, Seigneur. Quand nous jouons, nous en l'éternel Dieu presque arrivé. Quand est nous l'éternel Dieu, force ténèbre à toi, pour avancer à grands pas sur nous. Nous vîn de au Père de gloire. Nous vîn de oh Dieu, Père Saint, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Pour renouveler nous l'éternel Dieu de force. Renouveler nous Seigneur de conviction. Renouveler nous l'éternel Dieu de casse de salut. Nous venons renouveler, renouveler curage, justice, nous Alléluia. Nous venons renouveler, renouveler bouclier de la foi, nous Seigneur. Nous venons renouveler, renouveler cette en vérité, nous Dieu bien saint. Nous venons renouveler, renouveler bonne persévérance, nous Alléluia. Nous venons renouveler, renouveler épée de la parole, nous Dieu bien saint. Nous venons demander, Père de gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ, Entrez. Nous dans le laboratoire, la caille, de gloire. faut ne tirez pour nous, cher Seigneur. Gardez pour nous si nous n'avons pas de défaut dans la cuirasse. Gardez pour nous, Seigneur, qui ça qui a empêcher nous d'entendre son trompette. Gardez pour nous qui ça nous a fait dans nous main. Nous qui pas de volonté. faut ne dans l'esprit pour nous, Seigneur. Passez-nous dans l'appareil, ferme l'éternel Dieu. Passez-nous l'éternel Dieu dans la Passez-nous dans la là. Passez-nous dans la passion, ferme l'éternel Dieu. Parce que l'ennemi en l'éternel Dieu n'est pas joué. Ennemi en l'éternel Dieu n'a pas avancé sous nous à grand pas. Parce que l'éternel Dieu, Alléluia, Toute bagaille qui est en place, l'éternel Dieu, Papi chéri, pour la persécution arriver, nous vîmes au oh, Seigneur. Alléluia. Pas quitter, ou t'es déjà pas bah, nous provision ça, ou dit jour ça pas surprendre nous l'éternel Dieu, jour ça l'éternel Dieu pas qu'à surprendre nous l'éternel des amis, parce que bah, nous en pile provision déjà Seigneur, ou fait en pile provision pour nous Père de gloire, matin Seigneur, nous venons avec valise nous, nous vîn avec kit nous, nous vîn avec croix nous, alléluia, nous venons avec sac nous l'éternel Dieu, Vous venez déposer provision pour nous l'éternel Dieu, nous sentons. Nous mangeons pilote déjà sous la terre, Seigneur. Nous sentons nous finir de manger sous la terre. Nous vînons de manger, autant prie, Seigneur, transformer la vie. Nous, nous, on a tu d'ange, l'éternel Dieu. Changez, Alléluia, estomac, nous, l'éternel Dieu. Changez trip, nous, l'éternel Dieu. Changez pensée, nous, l'éternel des amis. changer raisonnement, nous, Dieu bien Saint, Changez caractère, nous, l'éternel Dieu. Changez mode de vie, nous, pour nous, l'éternel Dieu. Nous sentons, ange. Nous, comportements, L'éternel Dieu, Alléluia. Songez-nous, non, l'éternel Dieu, transformez-nous. Comment se transformer-nous. Transformez-nous, réflexion, nous, nous, nous, l'éternel Dieu. Réflexe, nous, l'éternel Dieu. Pour tout sentiment, nous, sentiment céleste, sentiment moun sauvé, sentiment moun qui pral dans le ciel, l'éternel Dieu. Et pour toute journée, pour nous vie vivre voler, pour nous pousser zèle, l'éternel Dieu, pour nous rejoindre, Père de gloire. Mathieu, Seigneur, mais nous rassembler dans pieds au l'éternel Dieu. Mais nous coubons devant trop, nous, cher Seigneur. Nous vînons d'autres, tant Seigneur, Alléluia. Mais ton bagage descend, nous apparaît spécial pour nous en homme nous, Seigneur. Pour nous sentir, Alléluia. Pour nous sentir, nous pouvons aller. Pour nous sentir, l'éternel Dieu, la terre pas bon pour nous. Pour nous pas voulons la terre encore, Seigneur. Mais nous nous voler à joindre, nous, Dieu Père Saint. tant l'éternel Dieu. tant prix bon berger. Nettoyez-nous. tant prie, cher Seigneur, nettoyez oreilles nous. Nettoyez-nous nomme nous, nettoyez que nous, mettez-nous quand condition, conditions l'éternel Dieu pour nous rejoindre, nous Père de gloire, faites toutes sortes de provisions pour nous Jésus-Christ, pour nous carouer en gloire, pour nous entrer dans la nouvelle Jérusalem, alléluia, pour nous achetouiller devant, cher Seigneur, pour dire nos bons et fidèles serviteurs, entrer dans la gloire de ton Maître, Père de gloire, c'est comme ça nous prions.